...une épinglette en l'honneur du mois de mars, célébrant le mois de, du patrimoine hélénique. Convenu Convenu. Merci, Monsieur le Président. Il y aura un dîner samedi soir. À Sudbury. C'est un endroit où plusieurs personnes se joignent pour euh, se rassembler avec des amis, sociabiliser. C'est un club qui est bien aimé de tous. Cet événement pourra être le dernier, malheureusement, car les frais ont augmenté de 35 l'année dernière et de 150 cette année. Le comité se trouve dans la passe, les recettes sont beaucoup trop faibles, et il y a ce projet de loi d'assurance, mais ils ne sont pas seuls, le centre communautaire a dû être vendu pour pouvoir couvrir les dettes pour les assurances d'assurance. Ils n'ont plus d'endroit où organiser leurs événements. Le ministre des Finances a les outils nécessaires pour s'occuper de ces augmentations colossales. Il doit agir afin que ces organisations, sans but lucratif, n'aient pas le choix de fermer leurs portes. Je vous remercie. Merci. Déclaration de député, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Le 6 janvier a été une journée très enthousiasmante pour les résidents de la région de Durham. Le personnel de la ville de Whitby a annoncé la création d'un nouvel hôpital dans la région de Durham. L'intégrité de ce processus a été par le conseiller à l'équité. Les forces des hôpitaux de la ville de Whippes ont travaillé fort au cours des deux de dernières années pour s'assurer à ce que le meilleur site soit sélectionné pour les résidents de la région de Durham. Je remercie les membres. Des forces, de cette force pour leur travail. Je les applaudis pour leurs initiatives dans la ville de Whitby. Il y a des résidents qui ont besoin de recevoir des soins importants et grâce à ce genre d'initiative, ils pourront les recevoir rapidement. Merci. Déclaration des députés de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous sommes un jour après le jour international de la, des femmes et j'aimerais reconnaître les obstacles auxquels font face les femmes de ma communauté. Des infirmiers ont vu leur salaire diminuer avec le projet de loi 124, les PSSP et les, les, pers, les personnes de services développementaux en ah, vu leurs salaires augmentés. Ce sont des postes qui sont généralement occupés plutôt par des femmes. L'Ontario est la seule province qui n'a pas signé la négociation l'entente des services de garde à 10 dollars. Nous devons nous battre contre les inégalités de genre à travers la province. Il y a des organisations dans ma communauté qui continuent à soutenir les femmes et à leur offrir des ressources. Je pense au centre de refuge pour les femmes, par exemple. La station travaillant avec les femmes de Windsor et toutes les femmes qui sont impliquées dans la main d'œuvre. Il y a tellement d'organisations incroyables dans ma, dans ma communauté qui méritent d'être reconnus car ils améliorent la situation des femmes dans ma communauté. Nous devons nous engager à offrir un meilleur avenir pour les femmes de l'Ontario. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Oakville-Nord-Burlington. Merci, Monsieur le Président. Le mois de mars est le mois du patrimoine hélénique. C'est la troisième fois que nous faisons cela. J'ai eu la possibilité de déposer le projet de loi visant à faire du mois de mars le mois du patrimoine hellénique. Les personnes d'origine hellénique vivent au Canada avant même la Confédération. Ils se sont établis au début du XXe siècle, ont construit des écoles et des églises. Aujourd'hui, il y a plus de 270 000 personnes d'origine hélénique dans notre province. Ils ont excellé dans plusieurs domaines, l'éducation, le sport, le divertissement et certains même d'entre nous en politique. L'histoire des Grecs existe depuis des milliers d'années. Ils nous ont donné la démocratie. Aristote et d'autres philosophes nous ont expliqué... Le, le le monde que, dans lequel nous vivons durant ce mois du patrimoine hellénique de cette année des prêts ont été alloués au musée royal de l'Ontario ce prêt marque la 80e année des relations diplomatiques contre la Grèce et le Canada. Nous sommes, ils sont fiers de leur patrimoine et fiers de le partager avec le monde. Merci. Déclaration des députés, député de Parkdale-High Park. Merci, Monsieur le Président. 5,5 milliards de dollars, c'est le montant qui était écrit dans le rapport de la BRF, le gouvernement de Ford n'a pas su distribuer les fonds nécessaires durant cet exercice. Le gouvernement Ford n'a pas su distribuer des millions de dollars dans des programmes de logement et destinés à l'itinérance. Alors qu'il y a de plus en plus d'Ontariens qui se trouvent en situation d'itinérance, qui vivent dans des rues, des refuges doivent refuser des personnes car ils sont en surcapacité. Le gouvernement n'a pas pu offrir 1,1 milliard de dollars alloués à, à, à des services sociaux. Les personnes qui reçoivent le POSPH n'ont pas la possibilité de se venir à leurs besoins avec 1 200 dollars par mois. Nous parlons de fonds qui ne sont pas nouveaux. Ces fonds doivent être alloués. Le gouvernement avait prévu de distribuer ces fonds, mais malheureusement, ils ne font pas leur travail principal. Ils ne financent pas des programmes qui devraient recevoir des investissements alors qu'ils en ont fait la province. Nous avons besoin de compétences pour le, de la part du gouvernement, mais les conservateurs, encore une fois, ont échoué de manière spectaculaire. Merci. Je demande, je demande à la prochaine déclaration des députés, je demande à la Chambre de se calmer, de faire moins de bruit. Déclaration des députés. Merci. Merci. Déclaration de députée suivante, députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Aujourd'hui, hier, plutôt, nous avons célébré la Journée internationale des femmes. Le thème de cette année était « Briser les préjugés ». On peut le faire de plusieurs manières, et on peut commencer par autonomiser les femmes et les filles dès le jeune âge. On peut leur dire qu'elles sont capables de se lancer dans les sciences dans les technologies, dans l'ingénierie. Elles peuvent s'engager dans les domaines de mathématiques. Elles peuvent et elles, elles devraient participer au sport qu'elles souhaitent. Nous avons besoin de plus de représentations féminines dans les sports, en politique et dans tous les domaines afin de pouvoir autonomiser notre jeunesse. Au cours des dernières années, les clubs de basket ont recruté beaucoup plus de femmes. Mon fils compte plusieurs filles dans son équipe de football et j'aimerais prendre l'occasion de, de féliciter les Panthers pour leur victoire. C'est le premier programme ouvert aux femmes en Ontario. C'est agréable de voir les filles et les femmes qui sont impliquées dans ce domaine. C'est un sport qui, par tradition, était réservé aux hommes et aux, et aux garçons. Nous voulons voir plus de femmes et de filles impliquées dans ce sport et je suis enthousiaste à cette idée. Merci. Merci. Encore une fois, le volume de vos discussions personnelles ne me permet pas d'écouter les députés qui ont la parole. Si vous voulez avoir des conversations avec vos collègues, s'il vous plaît, baissez d'un ton. Déclaration des députés suivantes, député du Tobikolak-Shaw. Merci, Monsieur le Président. Le week-end dernier, j'ai eu la possibilité d'aller dans un centre de ma circonscription pour célébrer la culture tibétaine canadienne. Nous avons célébré les contributions des tibétains à notre province tapisserie, par exemple. Ils ont fait partie des premiers immigrants à arriver au pays. Aujourd'hui, 5 000 tibétains considèrent l'Ontario comme leur domicile, notamment dans ma circonscription. C'est pour cela que, pour 2021-2022, nous nous sommes engagés à offrir 50 000 dollars en investissement pour offrir des programmes pour éduquer les Canadiens, quant à l'histoire tibétaine, et j'aimerais remercier les membres du Conseil pour leur travail qui a été fait pendant la pandémie, qui se sont assurés de donner des repas, ils ont fait un excellent travail. C'est pour cela que la Chambre a déclaré le mois du patrimoine tibétain. Comme le mois de juillet, nous pouvons... Let's say goodbye to all a pu se passer on peut donc réfléchir à de la culture tibétaine notre conscience est comme un vaste océan dans lequel nous nageons. à côté de nos émotions, nous ne devons pas être perturbés par ceci. Et merci à vous. Merci. Député de London Centre, je suis entrée en politique à cause des compressions qui ont été faites par le gouvernement. Et je voulais m'attarder sur la, la santé mentale et l'aide offerte en classe. Mais il y a eu la, de l'abandon dans plusieurs domaines l'éducation, plutôt la santé, les soins de santé à domicile. Mes commettants m'ont écrit la privatisation va à l'encontre de la loi, mais le provincial continue de sous-financer. Ces domaines, il y a un manque de ressources dans les soins dans le monde médical. L'approche qui a été prise était inacceptable. En Ontario, nous dépensons 2 000 dollars de moins que les autres provinces dans le domaine médical. Nous devons commencer par l'abrogation du projet de loi 124. Les conservateurs ont, ont des, des relations étroites avec euh, les profiteurs du, du domaine de soins de, de longue durée. Le NPD assurera à ce que ces foyers ressemblent beaucoup plus à leur domicile. Nous allons investir dans les éléments les plus nécessaires pour un meilleur avenir pour l'Ontario en juin. Next, we have the member for mississauga Député de mississauga Mar et le mois de la francophonie, un moment pour reconnaître et réfléchir sur la place des communautés francophones dans notre province et tout autour du monde. Avec plus de 300 millions de locuteurs dans le monde, le français, la belle langue du Molière, est une langue véritablement mondiale, englobant de nombreuses nations et de nombreuses cultures. Au Canada, le français n'est pas simplement un moyen de communication, mais c'est aussi un mode de vie. C'est pourquoi notre gouvernement a travaillé fort pour s'assurer que les francophones de notre province soient soutenus. Je suis fière de notre gouvernement, qui a été le premier à moderniser la loi sur les services en français depuis 35 ans. Lorsque hier était la Journée internationale de la femme, j'aimerais rendre hommage à la ministre des Affaires francophones, qui travaille fort pour appuyer la stratégie du développement économique francophone qui a été élaborée en 2020 avec nos partenaires, la Fédération des gens d'affaires. En outre, elle a travaillé fort pour investir 12,5 millions de dollars afin de mieux faire connaître les possibilités d'enseignement du français en Ontario et d'éliminer les obstacles entourant ces programmes. Monsieur le Président, les francophones occupent une place importante dans le tissu social canadien en tant que peuple fondateur, avec leurs propres traditions et histoire, dont nous sommes tous très fiers. Alors, profitons en tant que législateurs de ce mois pour réfléchir à tout ce que nos amis et voisins francophones ont apporté à cette grande province que nous appelons chez nous. Longue vie à la francophonie de l'Ontario. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Member statements, the member for Algoma, Manitou. Merci, député de Algoma-Manitolin. algoma Manitoulin, nous nous trouvons face à un manque de médecins et les services pour les personnes dans notre circonscription ne sont pas suffisants. La communauté s'inquiète de ne pas pouvoir obtenir les services lorsqu'ils vont en avoir besoin. En décembre, il y avait des préoccupations sérieuses qu'il n'y aurait aucune couverture euh, du euh, service euh, d'urgence et on s'inquiétait que la population ne soit pas à mesure de pouvoir accéder à un médecin lorsqu'ils en avaient besoin. Chaque communauté dans l'Ontario du Nord est touchée par euh, la situation et euh, nous ne pouvons pas en fait. Euh, euh, accepter que les services médicaux existants ne soient pas suffisants pour la population. Et souvent, euh, il n'y a pas de services accessibles pour les personnes. Le euh, service de euh, médical en, dans l'Ontario du Nord nous a demandé de pouvoir accepter plus d'étudiants dans les programmes de médecine pour pouvoir répondre justement aux exigences. Et l'idée est de pouvoir moderniser la possibilité d'offrir des soins de euh, premier euh, niveau. Alors, non seulement cela va résoudre toutes les problématiques, mais cela va nous amener dans un domaine où nous allons pouvoir répondre au problème du manque de médecins dans euh, Algoma Manitoulin. Nous avons besoin d'action. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, c'est la fin des déclarations de députés. député de... London West a un point de règlement Merci. Je demande consentement unanime pour la motion numéro 40. Et nous demandons au, au gouvernement de euh, re renvoyer le projet de loi 86 du comité à la Chambre et de pouvoir l'approuver. Parce que clairement, l'islamophobie et la haine n'ont pas leur place en Ontario. Et nous demandons de mettre ce projet de loi aux voix. Merci. Le euh, leader parlementaire du gouvernement. Merci. Oui, effectivement, euh, nous avions renvoyé ce projet de loi en comité avant la deuxième lecture. Bien sûr, nous avons donc euh, demandé l'approbation pour être sûr que ce projet de loi reçoive toute l'attention qu'il mérite. Et ensuite, nous allons pouvoir en débattre déjà à partir de ce jeudi. Mais euh, bien sûr, euh, cette opposition n'a pas accepté notre proposition de pouvoir continuer le débat sur d'autres projets de loi. Donc, en réponse, nous n'allons pas appuyer cette mention. Nous avons travaillé de près avec la communauté. Nous allons faire tout le travail nécessaire pour aller de l'avant. Merci beaucoup. La députée de London West a demandé le consentement unanime de pouvoir passer le projet de loi du comité à la Chambre. Je n'ai pas le texte de cette motion. Si vous pouviez me le donner, s'il vous plaît, dit le Président. L'interprète n'a pas le texte non plus. La députée demande le consentement unanime de la Chambre pour pouvoir faire en sorte que le projet de loi 86 puisse être euh, reporté et renvoyé du comité à la Chambre, parce que clairement, l'islamophobie et la haine n'ont pas la à place en à Ontario. Vous êtes d'accord J'ai entendu un non. député de London West sur un autre point de règlement. Oui, merci monsieur le président. Conformément à l'article 511 du règlement qui concerne les projets de loi de euh, députés, j'aimerais souligner que selon la procédure, tous les, toutes les étapes qui ont été soulignées dans le règlement ont été suivies par le député de York Southwest, en particulier l'article euh, euh, 101 b qui parle du processus sur comment déterminer l'ordre pour la prise en considération de des projets de loi d'intérêt privé et euh, tous les noms de députés qui sont admissibles sont de, euh, doivent être intégrés dans la liste. Ce député a suivi le... Euh, processus et son nom a été donc établi pour le 10 mars. Alors, ce, conformément au règlement 1E, euh, il y a, en fait, une demande d'information. Ce gouvernement a éliminé la demande d'information. Donc, euh, je encourage le gouvernement à réfléchir à ce que cela veut dire pour la capacité du député de pouvoir présenter des éléments et des projets de loi qui sont importants et qu'il faut prendre en considération. Sur le euh, même point... Oui, euh, le, le leader parlementaire... Oui. Nous avons pris cette décision qui a été soutenue par beaucoup et l'idée était d'envoyer ce projet de loi au comité pour qu'il puisse être étudié. Nous l'avons fait parce que nous savions que le député avait aussi un autre projet de loi au, au, au feuilleton Et donc l'idée était de pouvoir... En parler ce jeudi. Donc le député aura donc deux projets de loi qui pourront être portés devant cette chambre. La loi sur la famille qui va être euh, débattue, qui est en phase finale de consultation et l'opposition a décidé de ne pas donner son consentement pour la discussion ce jeudi. Le, lead, le leader parlementaire à l'ordre, c'est un avertissement. Alors, j'ai écouté le point de règlement et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été respecté par rapport à la procédure. Mais j'aimerais dire que si le député euh, euh, a suivi ce, une approche conforme au règlement, je pense que ce problème peut être résolu à travers la discussion. Alors, euh, nous aurons d'autres discussions, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas suivi la procédure pour ce qui concerne ce projet de loi. Alors, pour une note plus positive, je suis content d'informer la Chambre que le page Benjamin Salmi de Essex est aujourd'hui le capitaine et nous avons sa maman qui est présente ici et nous avons aussi la famille du... Euh, euh, Page Kenya et la maman de notre page et le papa, ainsi que la sœur de notre page. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario.